Avez-vous déjà eu des un... relations sexuelles Oh oh oh, oh, oh. Avez-vous déjà payé pour du seul? Oh non. Bah, du coup, moi non. Allez, ah, question <rire> suivante. C'est vrai, j'ai eu un air coquin, mais oui, c'est vrai. Oui, oui, oui, oui. Oh là là Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps Non, jamais. Bah, on en avait déjà pas parlé Bah, bon. bon. du coup, pas ah, à moi bon, la vidéo. <rire> <rire>